d'être là et de pouvoir amener ma petite contribution pour soutenir la Carmagnole. En tout cas, merci à tous les gens qui se mobilisent dans ce lieu pour faire vivre ce lieu tout au long de l'année et aider les personnes les plus démunies, surtout en ce moment. Voilà, euh, j'espère qu'il y aura des solutions, des vraies solutions bientôt. Gardons l'espoir en tout cas. Euh, moi je peux venir aider éventuellement parce que j'ai du temps en ce moment hein, bien sûr euh, voilà donc euh, n'hésitez pas euh, Odile a mon contact de toute façon voilà euh, portez vous bien faites attention à vous et, euh, et merci encore pour tout ce que vous faites à bientôt